Bonjour à tous Bonjour à tous Bienvenue dans ce live un peu spécial ce soir, puisque on cherche à vous aider, à vous rassurer euh, sur euh, le, la réforme du concours hein, de l'année prochaine, puisque vous avez des acquis de cette année, RPE 2021 vous avez vous êtes préparé et il sera du coup euh, important de valoriser un petit peu ces acquis. Donc on va remettre de l'ordre un petit peu sur ce que vous savez, sur ce qu'il va falloir travailler sur la réforme de l'année prochaine. Euh, voilà, remettre un petit peu d'ordre et vous apporter bien, écouter les informations que vous nous euh, réclamez hein, souvent au, au téléphone des stagiaires fort prof on, on vous a souvent au téléphone ou par email donc les questions sont, sont parfois redondantes. donc c'est l'occasion de ce live euh, de revenir un petit peu justement sur ces réponses là Alors, vous, vous exposez surtout hein, la réforme bien sûr hein, ce qui nous attend pour, pour l'année prochaine hein, est important tout à fait donc sachez que ce live il est diffusé sur facebook sur instagram euh, qu'il sera aussi disponible en replay donc sur ces mêmes réseaux qui sera aussi disponible okay. sur notre chaîne youtube donc si vous avez un empêchement euh, les enfants à faire manger un rendez-vous peu importe euh, ce n'est pas grave vous ne louperez rien vous pourrez tout retrouver rien ne sera perdu euh, si vous avez des questions vous pourrez les poser en commentaire euh, du live n'hésitez surtout pas euh, vos problématiques entre guillemets vos interrogations sont souvent personnelles donc, elle mérite une réponse personnalisée. Donc, c'est pour ça qu'on préférera vous répondre directement en commentaires. Si vous êtes stagiaire Fort-Prof, eh ben, vous pouvez contacter fort Prof directement. Vous avez euh, nos coordonnées, vous avez nos adresses mail quoi, qui arrive pour, pour nous joindre. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire euh, à la suite de ce, de ce rendez-vous. Hein, vous pourrez très bien nous poser nos questions di directement, euh, personnellement. Tout à fait. Euh, petit rappel, quand même, de, de, de choses qui peuvent vous être utiles. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez euh, un live sur la réforme où nos directrices décortiquent complètement la réforme. Vous retrouverez un live sur les sujets zéro afin de les comprendre. Vous retrouverez un live sur l'épreuve d'application, sur les épreuves d'admission. Donc, après celui-ci, si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne et à aller chercher des informations qui vous manqueront. Euh, dernière chose, mardi 8 juin, nous organiserons une nouvelle réunion d'information. Donc si vous souhaitez y participer, euh, là pour le coup ça sera vraiment un, un, un échange, il y aura de l'interaction, donc euh, n'hésitez pas à, à vous inscrire et on vous enverra le lien de connexion. Bon, mais Yves, je pense que. Il est temps de commencer. Ouais. Voilà. Euh, bah alors, vous nous connaissez peut-être, hein, pour les, les stagiaires en tout cas de, de fort port vous nous connaissez, c'est certain. Donc, nous sommes responsables de formation. Donc je suis Yves, responsable de formation pour la région euh, sud, donc la, la région qui est en dessous de la, la zone, en gros, de Bordeaux jusqu'à Lyon, en de cette zone-là, plus la, la Guyane, euh, la Martinique et la Guadeloupe. Et Jade, qui m'accompagne aujourd'hui, est responsable de la région Nord, donc tout ce qui est au-dessus de cette, cette ligne-là, et, et aussi de la, la Réunion. Voilà. Donc nous sommes là pour vous accompagner, comme nous l'avons toujours fait, nous avons été là toute l'année pour vous accompagner, et nous, vous continuons, nous continuons à vous accompagner. Et nous sommes là aussi ben, pour vous coacher tout au long de l'année, et, euh, et c'est important de, de continuer à le faire, même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, on aborde un petit peu un sujet euh, délicat. Euh, c'est la non-admissibilité. Euh, on partage vos, vos, vos sentiments, on est déçus, tristes, frustrés, euh, parce qu'effectivement, il, il est juste ultra frustrant de se dire qu'on a autant travaillé cette année euh, pour malheureusement ne, ne, ne pas avoir passé le cap de, de, de, de ces épreuves d'admissibilité, ces épreuves écrites. Hein. Euh, et et, et, et c'est... Voilà c'est toujours difficile d'arriver à se projeter de faire le point euh, pour vous rassurer un petit peu ou pas mais euh, sachez que euh, plus d'un lauréat sur deux réussit le concours euh, au moment de la seconde présentation donc surtout surtout surtout ne vous dévalorisez pas euh, on le reverra vous avez des acquis vous allez pouvoir les réexploiter en profiter euh, c'est comme ça c'est un concours des fois ça passe des fois ça passe pas des fois ça passe pas à très peu donc c'est d'autant plus rageant euh, c'est la loi c'est la loi du concours c'est comme ça même si c'est malheureux euh, donc effectivement oui Alors, avant de se projeter hein, oui. déjà, il faut faire le point il faut faire le point déjà sur, euh, bah, sur le concours en savoir euh ce qui a fonctionné, ce qui a, ce qui a moins bien fonctionné, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc ça, c'est important de le travailler un petit peu en, en amont, de réfléchir vraiment à, à votre concours. Donc euh, sur ce concours-là, ben, vous avez pu avoir rencontré des difficultés. En motionnel, par exemple en mathématiques en français ou, ou en didactique, ou alors un problème totalement autre qui, qui peut être la, la gestion du temps aussi, qui peut être une grosse difficulté au niveau du concours. Mmh. Et euh, il faut savoir aussi qu'il peut y avoir plein de raisons différentes. Je sais que j'ai un stagiaire qui m'a contacté parce qu'il il y avait une approchage en voiture juste avant le concours et ça l'avait démobilisé pour le concours. Euh, j'ai eu une, une autre stagiaire qui m'avait appelé parce qu'elle avait, elle avait oublié sa montre, c'est tout bête, mais, mais ça l'a perturbé aussi pour le, pour le concours. Donc il y a plein de raisons différentes. Alors surtout, euh, si jamais vous, avez, vous êtes sorti du concours et pour vous vous l'avez bien réussi, et il est important à ce moment-là de récupérer vos copies. Mmh. Hein, donc vous pouvez les trouver, vous les demandez directement au rectorat, vous, vous fournir ces, ces copies, et, et vous pourrez les, les comparer avec nos corrigés, les corrigés que l'on a mis. Alors pour les stagiaires fort vous allez les retrouver directement dans le forum fort Dans le forum, euh, vous avez le forum Le Concours, puis métier et sujet du CRP et vous pouvez aussi le retrouver euh, dans, sur notre site for prof ouais. dans, actualité, euh, dans les actualités de notre site fort prof. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous, nous confirmer dans un premier temps hein, les, les nouvelles règles, les conditions euh, d'admissibilité, pour du nouveau concours Bien sûr. Alors, on, on, on va vous rassurer un petit peu parce qu'effectivement vous l'avez certainement entendu, il y aura une réforme. Donc il y a des points qui vont évoluer et d'autres qui vont rester. En l'occurrence, il y aura une toute, une toute petite modification concernant les épreuves, euh, concernant les conditions d'éligibilité. Pour l'externe, on passe du master 1 au master 2. C'est le niveau qui sera attendu pour le CRPE 2022. Euh, on a toujours parmi les conditions d'éligibilité au concours externe les parents de trois enfants et les sportifs de haut niveau. Pour le concours interne, euh, le second concours interne, rien ne change. On est toujours sur trois ans de service public et un niveau licence. Pour le concours troisième voie, nous sommes toujours sur 5 ans d'expérience dans le secteur privé. Alors la bonne nouvelle, c'est déjà on conserve une organisation avec un concours avec des, des écrits en épreuve d'admissibilité et, et des euros en épreuve d'admission. Donc ça c'est un format déjà que, que vous connaissez déjà bien. Euh, pour le niveau attendu, il faut savoir que le niveau attendu bah, c'est le niveau euh, fin de collège hein, donc euh, de là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de, de nouveautés. Il y a juste deux petites spécificités qui ont été rajoutées sur ce concours là euh, ça concerne, Une concerne le, le français, donc l'étude de la langue, euh, elle sera du niveau euh, seconde euh, euh, général et technologique et première générale et technologique. Et c'est pareil en mathématiques vous avez aussi une épreuve, enfin une, une matière, c'est euh, nombre calcul euh, qui sera aussi du programme de secondes voilà. euh, alors maintenant qu'on en parle un petit peu des épreuves qu'elles sont elles alors vous avez les épreuves d'admissibilité qui seront l'année prochaine au nombre de trois ça ça sera une nouveauté euh, chacune de ces trois euh, épreuves sera de 3 heures et chacune sera notée sur 20 points donc 60 points en tout pour ces épreuves d'admissibilité déjà petite différence alors, vous aurez deux épreuves disciplinaires. La première épreuve disciplinaire sera celle de français. En français, vous euh, aurez dans votre sujet un texte de 4 à 600 mots. À partir de ce sujet, vous aurez trois parties. Une première partie d'étude de la langue, une deuxième partie lexique et compréhension et une troisième partie, petite nouveauté, question de réflexion. Euh, sur le texte, donc une réponse argumentée. Ce qui est important de retenir, c'est que dans cette épreuve-là de français, il va falloir que vous développiez une culture littéraire, donc en parallèle du, des remises à niveau du travail sur le, les notions et compagnie euh, puisque dans cette réponse argumentée, il va falloir que vous partagiez des éléments littéraires, que vous partagiez votre connaissance, que vous enrichissiez. Euh, tout simplement votre réponse à cet exercice-là. Euh, alors, pour vous rassurer un petit peu, euh, bien entendu, euh, on, on, on, quand je dis on, c'est fort prof, on, on vous remettra euh, des, des, des mmh. éléments, des documents pour vous aider. On va vous aider euh, à constituer justement cette, cette richesse littéraire euh, au travers de diaporamas, au travers de bibliographies conseillées. Euh, on va vous remettre un document méthodologique euh, sur justement cette réponse argumentée, un document qui fait plus de 30 pages, qui a été rédigé par notre référente et qui justement vous permettra de comprendre euh, le, le, la méthode de, de, de cet exercice-là, comment y répondre, euh, comment partager ses connaissances, euh, etc. Donc vous, vous ne serez pas, pas seul entre guillemets euh, dans, cette, dans cet apprentissage-là. Euh, en mathématiques beaucoup moins euh, de, de, de, de modifications entre guillemets puisque vous aurez trois exercices indépendants euh, sur le niveau que vous a présenté Yves euh, tout à l'heure donc là pour le coup on est sur tester vos connaissances disciplinaires tout simplement donc là ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des épreuves de 3 heures et non plus de 4 heures et qu'il n'y a plus la partie didactique donc, Jade, tu as présenté là, les deux épreuves, donc de mathématiques et de français, euh, maintenant pour euh, nos stagiaires ou pour les personnes qui ont passé le concours l'année dernière. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui change vraiment pour eux Alors, ce qui change réellement, c'est le niveau qui est un petit peu plus euh, poussé euh, dans certains euh, domaines, dans certains modules. Euh, alors, petit clin d'œil aux au, au stagiaires euh, de Fort-Prof, euh, si vous avez suivi la préparation Fort-Prof, euh, forcément vous vous êtes rendu compte que, que le niveau de nos sujets est un petit peu plus poussé euh, que ce qu'il peut y avoir au concours et encore mais c'est quand même un petit peu plus poussé donc très sincèrement vous ne serez pas perturbé par ce changement cette évolution de niveau vraiment c'est quelque chose qui vous sera assez euh, assez familier euh, ce qui change aussi c'est qu'il n'y a plus l'analyse de texte c'est remplacé par cette réponse argumentée donc là où vous, professeur de français, où vous, vous êtes entraîné en candidat libre euh, à vous dire surtout en analyse de texte, il ne faut pas que je donne mon avis, je reste sur les textes, je reste sur les textes. Là, en l'occurrence, dans la réponse argumentée, eh bien, vous allez devoir acquérir une nouvelle méthode, euh, puisque en fait, on va vous demander eh bien, de, de, de, de, de raisonner. Exactement, on dit, bon je dis on, c'est le, le journal officiel hein, du, du 29 janvier 2021. Je, je je l'invente pas. Euh, cette, cette réponse argumentée est une partie consacrée à une réflexion suscitée par le texte qui vous est soumis euh, à partir d'une question posée sur celui-ci et dont la réponse prend la forme d'un développement présentant un raisonnement rédigé et structuré. Ce qui fait que votre réponse doit être argumentée, enrichie par des apports littéraires. Donc vous allez devoir euh, prouver au jury, au correcteur, et eh bien que vous avez cette richesse littéraire là et que vous arrivez à la partager. Au delà de ça, eh le français ça reste le français. Rien n'est révolutionné. Euh, les connaissances acquises cette année, si vous avez fait des remises à niveau, si vous avez travaillé sur des manuels, etc. Euh, je suis désolée mais un adjectif reste un adjectif. J'exagère je, je, un petit peu mais faut, pour permettre de, de, de comprendre que les connaissances euh, Disciplinaires, vous les avez. Il faudra simplement les réexploiter, éventuellement les approfondir, mais c'est de l'acquis. Euh, en mathématiques, le niveau reste quasiment identique. L'épreuve sera plus courte. Effectivement, on est sur du 3 heures. Mais encore une fois, comme aux Français, les maths, ça reste des maths. Euh, même si en nombre et calcul, effectivement, c'est un, un petit peu plus poussé. Euh, pour la, donc, si vous, vous pensez, vous envisagez à retenter le concours, sachez qu'on on, on a pensé justement à ces, ces, ces, ce, ce niveau-là et cette, euh, ce changement-là sur les épreuves d'admissibilité qui se concentrent uniquement sur le disciplinaire. Donc, on propose chez Fort prof vous retrouverez des fiches notionnelles qui reprennent les notions essentielles euh, à absolument maîtriser. Euh, donc elles sont mises à disposition depuis, euh, depuis le mois de mars, elles resteront toute l'année. Chaque semaine, elles seront alimentées jusqu'à la fin de cet été, une fiche en français, une fiche en mathématiques. Vous aurez cet été aussi des petits cahiers de vacances euh, pour euh, mettre en pratique entre guillemets les notions révisées dans les fiches notionnelles. Vous aurez aussi avant chaque cours des capsules notionnelles enregistrées par nos professeurs. Donc sur chaque notion, les notions les plus importantes abordées dans votre sujet fort Prof, eh bien vous retrouverez une capsule notionnelle eh bien, tout simplement pour vous aider à comprendre justement cette notion. Euh, alors effectivement, la didactique sera travaillée à l'oral, euh, non plus au moment des, des, des épreuves d'admissibilité. Mais ça, je dirais, c'est minime parce qu'elle y sera toujours. Donc, encore une fois, ce n'est pas perdu, ça sera travaillé différemment. Et il y a une troisième épreuve qui fait, qui fait son, son arrivée sur ce concours-là. Donc, c'était une, une épreuve qui, euh, bah, qui est toute nouvelle, donc forcément qui, qui peut inquiéter un petit peu. Donc, euh, Jade, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette épreuve Oui, donc cette, cette troisième épreuve d'admissibilité, c'est ce qu'on appelle l'épreuve d'application. Euh, pour ceux qui ont travaillé cette année leur dossier professionnel, eh bien. Ça s'apparente un petit peu à notre fameux dossier professionnel qui, je sais, en a stressé plus d'un. Euh, au moment de cette épreuve, euh, vous allez devoir choisir, dans tous les cas, vous allez devoir choisir un domaine. Choix parmi sciences et technologies, euh, histoire, géographie, EMC ou le domaine des arts, arts plastiques, histoire de l'art, éducation musicale. Euh, vous allez devoir traiter un sujet sur parmi les trois domaines. Donc, on sait que vous allez être euh, attendu au moment de cette épreuve sur votre connaissance euh, disciplinaire mais aussi didactique et pédagogique. Puisque on va vous fournir un dossier comportant notamment des textes pédagogiques, didactiques, des extraits de programmes, de manuels scolaires, de productions d'élèves, etc. Et à partir de ce dossier on va vous demander eh ben, soit de concevoir, soit euh, d'analyser une ou plusieurs séquences ou séances de classe euh, entre le cycle 1 et le cycle 3. Cependant, le, les correcteurs attendront de vous d'avoir des connaissances disciplinaires du cycle 4 afin de s'assurer que vous êtes capable d'enseigner entre le cycle 1 et le cycle 3. Encore une fois, le site euh, Devenir enseignant nous dit. Les candidats maîtrisent les notions, compétences, savoirs et attendus prescrits par ces programmes C'est le cas, à un niveau tel qu'ils puissent enseigner de manière réfléchie et efficace au cycle 1, 2 et 3. Donc en fait, là ce qu'on comprend, c'est qu'il sera absolument nécessaire de vous remettre à niveau dans le domaine qu'il faut choisir ou plutôt entre guillemets si vous envisagez de représenter le concours. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais faire un peu, ça, un peu de ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça, puis je verrai. Non. En fait, il faut absolument que vous ayez, si vous choisissez Histoire, Géographie, EMC, que vous maîtrisiez parfaitement jusqu'au cycle 4, mais 3, ces trois disciplines-là. Vous ne pourrez pas broder. Il ne faudra surtout pas broder. Croyez-nous, on s'est renseigné. Le jury attendra de vous que vous apportez des éléments factuels. Euh, permettant d'enrichir votre devoir. Vous ne pourrez pas euh, inventer ou faire de l'approximatif parce que le jury le sentira et le pénalisera. Il y a un travail de remise à niveau conséquent. Très sincèrement, cette épreuve d'application ça peut être un peu le plus gros chantier si vous souhaitez représenter le concours l'année prochaine. Euh, puisque j'en reviens à cette remise à niveau, elle sera conséquente. Vous vous rendez compte, il y a quand même histoires, géographie, EMC, si on choisit ce domaine là, vous remettre à niveau. Euh, par contre, euh, en termes, donc déjà, on vous donnera euh, chez Fort-Prof tout, donc encore une fois, c'est suivez le guide. Vous verrez les remises à niveau et vous suivrez le guide entre guillemets dans toutes les disciplines. Puis là où vous aurez aussi un avantage concurrentiel sur euh, les candidats qui, qui, qui, qui n'ont jamais encore présenté le concours, c'est que vous avez déjà travaillé ce qui est une séance, vous avez déjà travaillé ce qu'est une séquence donc vous avez cette expérience là puis dans tous les cas on vous donnera matière à approfondir vos, vos, vos, vos, vos connaissances et euh, votre, euh, votre conception et votre approche euh, de la conception d'une séance et, et d'une séquence vous aurez euh, vous aurez des, des, des, des, des capsules des vidéos justement qui vont vous expliquer un petit peu comment faire et surtout comment bien faire euh donc, vous aurez un planning de travail assez, euh, bah, assez, assez cadré euh, pour justement avancer dans cette, euh, dans cette épreuve-là. Et, et en fait, c'est juste absolument nécessaire euh, afin de ne pas vous éparpiller et perdre du temps. Voilà. Donc, si on veut résumer, donc on a donc les trois épreuves d'admissibilité maintenant. Donc, l'épreuve de, de français, donc sur euh, 20 points. Mm -hmm. 3 heures, l'épreuve de mathématiques pareil sur 20 points qui dure 3 heures aussi et l'épreuve d'application qui dure aussi euh, 3 heures qui est aussi sur 20 points donc ça vous fait donc un total de 60 points sur ces épreuves euh, d'admissibilité euh, comparé donc aux 120 points des épreuves d'admission donc c'est toujours le, le point le plus, le plus lourd le plus, le plus fort hein. donc les épreuves orales sont vraiment disproportionnées hein, par ouais. rapport aux, aux épreuves écrites mais c'était déjà le cas hein, dans l'ancien concours donc, euh, c'est donc des, des épreuves qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça qu'on va essayer de, de vous les détailler. Euh, alors, Jade, ces épreuves, quelles sont-elles Alors, la première, et qui est, est aussi une nouveauté, c'est pour ça que je vais commencer par celle-ci, c'est la leçon de français et de mathématiques. Euh, vous aurez deux heures de préparation. Cette épreuve-là sera notée sur 80 points. Vous allez devoir concevoir et animer une séance. En français et une séance en mathématiques. Donc vous êtes attendu sur votre maîtrise, encore une fois, disciplinaire du français et des mathématiques, donc chose que vous aurez euh, d'ores et déjà révisé euh, depuis euh, depuis quelques temps, et surtout sur vos compétences pédagogiques. Le jury vous fournira un dossier. Euh, vous aurez 30 minutes par matière. Donc euh, 10-15 minutes de, de, de présentation et ben, d'animation de, de, de votre séance et 10-15 minutes d'échange avec le jury, donc à la fois en français et puis après en, en, en, en mathématiques. Donc encore une fois, euh, les, les, c'est un petit peu surdimensionné et euh, cette épreuve orale hein, par rapport aux écrits, ne serait-ce que celle-ci elle est sur 80 points alors que les écrits sont sur, sont sur 60. Mais vous êtes, voilà, on vous demande de vous projeter dans la peau d'un professeur des écoles. Donc, je vous rassure, les connaissances de français et de mathématiques, vous les aurez et la, la conception de séance et de son animation, euh, vous serez guidé en fait là-dessus. Vous avez déjà des connaissances acquises euh, dans, dans, dans ce domaine-là et vous aurez dans tous les cas des modules qui reviendront sur tout ça et qui vous, vous, vous, vous guideront pour être le plus pertinent possible euh, dans cette épreuve-là. Oui, c'est vrai que c'est une épreuve qui est, qui est nouvelle, qui est nouvelle par son format surtout, et qui est nouvelle par son nombre de points, parce qu'il y avait 27 points sur l'ancien concours attribué sur la didactique en mathématiques et français, et donc là vous, là, vous allez avoir 80 points, et c'est sur deux l'oral. Donc euh, là, le, le jury s'attend vraiment à voir face à, à lui euh, des des vrais professeurs des écoles, donc il faut que vous le vraiment dans, dans le métier euh, parce que vous savez que bah, deux mois après le concours en fait vous vous retrouvez face aux élèves donc pour eux c'est important que vous ayez déjà le, le profil hein, du, du professeur des écoles. Donc ce qui est important bah, c'est la maîtrise, la maîtrise des, des programmes euh, en particulier, la maîtrise du surplus commun également, mm -hmm. euh, il va falloir aussi que vous, vous prouviez que vous avez la, la maîtrise aussi euh, de la construction d'une séquence ou d'une séance. Donc ces éléments-là sont importants à travailler donc, pour cette épreuve, c'est essentiel. Alors si vous avez été euh, chez port prof hein, si vous avez en particulier euh, travaillé euh, durant les, les samedis ou les webcours, mmh. vous avez déjà travaillé à l'oral sur, euh, sur ces, ces matières-là. Donc pour vous, ça sera une nouveauté. J'ai euh, la sont les, les autres épreuves finalement du, euh, de, de l'oral Alors là, ça va vous être un petit peu plus familier. Puisqu'on retrouve notre PS, on retrouve notre, notre CSE. Un petit peu différent quand même. Donc, si je commence par l'EPS, puisqu'on en a la certitude, c'est noté dans les textes, ça commencerait par l'EPS. C'est PS et ses connaissances de l'enfant. Je vous mis les deux. Euh, dans cette épreuve-là, vous aurez euh, 30, minutes de, euh, 30 minutes devant le, devant le, le jury. Donc, euh, on vous soumet un... un alors c'est un petit peu différent, le jury va vous soumettre un sujet avec un contexte d'enseignement, par exemple un cycle, un niveau de classe, un module d'apprentissage. Dans le sujet, le jury vous donnera aussi un objectif d'acquisition. Les élèves doivent être capables de. mon élève doit être en mesure d'eux. Et ce sera à vous de choisir le champ d'apprentissage. Par exemple, euh, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique. Grosso modo, un exemple. Euh, le jury vous dira proposer une situation euh, dans laquelle les élèves devont, devront être capables de se confronter au regard des autres, de donner à voir leurs prestations afin de la corriger pour une classe de CM1. Donc le jury vous, vous, vous donne ce, ce, ce contexte-là finalement. Euh, à vous de proposer euh, une situation en danse euh, pour le champ d'apprentissage, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et acrobatique. Donc, toutes ces connaissances-là, vous les avez. Simplement, il faudra les créer, exploiter, les réorganiser différemment dans, cette, dans cet oral de PS. Donc, euh, ce sera à vous de trouver le champ d'apprentissage en fonction du contexte d'enseignement donné, de l'objectif d'apprentissage. Donc, rassurez-vous, pas de révolution dans cette épreuve. On est sur de la réorganisation, même si, effectivement, vous êtes euh, euh, toujours attendu sur euh, la sécurité, sur la maîtrise des programmes, votre maîtrise disciplinaire, etc., et aussi sur la connaissance de l'enfant. Mais là, encore une fois, on vous, euh, on vous accompagnera. Ensuite, épreuve de CSE. Alors, en CSE, nouveauté, vous n'aurez pas de préparation. Euh, là où effectivement en, en EPS, excusez-moi, vous avez quand même 30 minutes de préparation. En CSE vous n'en aurez pas, donc vous allez, à, vous allez être devant le jury et puis vous allez commencer par, euh, alors attendez une petite seconde, excusez-moi, petit souci technique de téléphone. Donc euh, quand vous allez démarrer euh, l'épreuve de CSE, euh, le jury va commencer par vous demander de vous présenter. Effectivement, on rentre là pour le coup dans le recrutement puisque vous allez devoir durant 5 minutes vous présenter sur qui vous êtes, votre parcours professionnel, personnel. Euh, vous aurez également euh, un temps d'échange de 10 minutes avec le jury. Et en fait, il faudra que vous arriviez à vous servir de votre expérience professionnelle et de votre expérience personnelle pour créer du lien avec le métier d'enseignant. Pas de panique, ça peut en fonction de votre activité. Si vous êtes commercial depuis 20 ans, effectivement, vous allez dire, voilà, ouais, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire euh, L'objectif de vos profs de CSE euh, l'année prochaine, ce sera aussi de, de vous accompagner dans la création de ce lien-là et dans, dans, dans la. la la rédaction et dans la réflexion que vous allez avoir sur, euh, bah sur la, la, votre exposé, sur l'échange avec le jury. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, quel point de mon parcours je vais mettre en avant, celui que je vais garder peut-être peut, un peu plus discret parce qu'il ne m'apportera rien, etc. Donc, pas d'inquiétude, là pour le coup, vous serez accompagné. Suite à cet exposé, petite minutes, 10 minutes d'échange avec le jury. Là, vous n'aurez plus euh, de temps de préparation et le jury va vous soumettre deux mises en situation. Une mise en situation liée à la vie scolaire, une mise en situation liée à l'enseignement. Alors, là encore une fois, euh, la CSE n'est pas révolutionnée la laïcité, reste la laïcité, la différenciation, la différenciation, l'évaluation, pareil. Donc les thématiques, vous les avez, vous les avez travaillées durant toute cette année. Euh, donc vous, vous, vous allez vous replonger dedans, euh, vous allez peut-être vous les approprier différemment puisque vous n'aurez pas ce temps de, de réflexion et de, et de préparation. On sera plus sur du, euh, de l'interrogation sur le vif. Mais les objectifs, dites-vous, euh, de, de, de cet échange, de ces mises en situation, les objectifs sont les mêmes. Que, que cette année c'est à dire que le juriste qui veut voir c'est que vous arriviez à vous positionner en tant que fonctionnaire c'est que vous arriviez à verbaliser à incarner les valeurs de la république euh, c'est que vous, vous, vous avez conscience des valeurs et des exigences du métier d'enseignant euh, et ça euh, ben vous l'avez vous l'avez travaillé déjà donc vous, vous n'allez pas on repart pas de zéro bien au contraire on va être dans peut-être dans l'approfondissement dans une meilleure maîtrise dans de l'amélioration mais là pas de gros chantier euh, sachant qu'en plus, euh, il y aura des nouveautés chez Fortprof aussi, euh, des modules euh, thématiques en CSE, vous aurez un module par exemple sur la psychologie de l'enfant, euh, donc le, encore une fois, on s'adapte et tout ce qui est nouveau sera travaillé chez Fortprof. Voilà, Jade, Jade a présenté donc, toutes, les, euh, toutes les matières qui sont prévues pour, pour l'oral et j'aimerais en rajouter encore une, une nouvelle, hein. et là c'est une grosse nouveauté aussi cette année, c'est euh, l'épreuve optionnelle, mmh. donc c'est l'épreuve de, de vivante qui peut être donc optionnel, donc c'est un bonus on va dire, donc euh, vous pouvez choisir entre euh, l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien, donc vous choisissez une de ces matières. Euh, il faut savoir que le, le niveau euh, préconisé c'est le niveau B2, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir euh, comprendre déjà la, la langue et pouvoir échanger euh, de manière fluide dans, dans, dans cette langue. Ouais. Euh, donc cette, euh, cette matière est notée sur 20 points. Donc vous allez avoir 20 points et comme c'est un bonus, donc tous les, uniquement les points au-dessus de la moyenne seront, seront pris en compte, ça veut dire que ça vous fait un bonus minimum de, de 10 points. Donc c'est quand même très important quand on sait que dans le concours, chaque point est important. Oui. Euh, donc c'est noté sur 20 points. La préparation est de 30 minutes. Vous avez 30 minutes de préparation. Euh, on vous soumet un, un sujet, donc un sujet qui fait deux pages. Euh, dans, dans ces deux pages, ces deux pages euh, sur de la didactique et, euh, et pédagogique. Et, euh, et donc vous allez ensuite présenter euh, pendant 30 minutes. Alors dans ces 30 minutes, vous allez présenter 10 minutes, les 10 premières minutes, euh, vous allez présenter le, le document. vous avez, Donc présentation et échange concernant le document. Ensuite vous avez 10 minutes d'exposé en français, euh, d'exposé en français donc là c'est sur l'exploitation euh, pédagogique du document et vous avez ensuite 10 minutes euh, dans la langue vivante sur euh, l'exploitation aussi pédagogique du document, voilà. donc c'est une épreuve en plus qui, qui est proposée, donc, si vraiment vous avez un niveau suffisant euh, dans une langue vivante n'hésitez pas à, à le présenter, c'est toujours pour vous euh, une solution pour ré récupérer, gratter quelques, quelques points supplémentaires. Complètement. Mais écoute Jade, je vais te laisser peut-être conclure maintenant vos présentation. Oui, alors effectivement, euh, en conclusion, on, on, on tient vraiment, et j'insiste, à vous rassurer. Euh, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est une refonte du concours, mais ce n'est pas une refonte du concours. On ne part pas de zéro, euh, vous avez des acquis, je vous le garantis, euh, donc vous avez matière à euh, réinvestir vos connaissances l'année prochaine, vous aurez la possibilité de le faire. Il faut effectivement que vous preniez le temps de la réflexion, ah, vous avez bossé dur pendant plusieurs mois, euh, et bien, les résultats ne sont pas forcément, ne sont pas tout simplement à la hauteur de, de ce qu'on espérait, donc on prend le temps de, de faire un petit break, on se repose, euh, on digère peut-être aussi la, la nouvelle, et puis petit à petit, eh bien, on va se poser la question, est-ce qu'on est prêt à retenter l'aventure euh, Est-ce qu'on est prêt à se replonger un petit peu aussi dans certains apprentissages, apprentissages pardon. Euh, Je pense surtout à, à l'épreuve d'application. De, de, de, euh, voilà. Ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que si vous en avez envie, vous pouvez, euh, donc là je m'adresse principalement aux, aux stagiaires fort de cette année, vous pouvez contacter, nous contacter, Yves ou moi, euh, on vous répondra. On a également des professeurs qui peuvent vous aider à vous écouter et à trouver surtout la meilleure préparation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous conviendra le mieux Puisqu'effectivement, on a des problématiques qui peuvent être personnelles. On a récupéré ses copies et puis on s'est loupé sur ce qu'on pensait avoir réussi. Donc voilà, c'est important aussi d'échanger, de voir ce qui nous conviendrait le mieux pour rebondir. Euh, euh, les, les, les candidats euh, qui, qui, qui sont préparés seuls cette année, euh, sachez que vous avez, on a des conseillers euh, que vous pouvez tout à fait contacter euh, pour discuter encore une fois avec eux de votre parcours et de vos souhaits pour l'année prochaine. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Hein. Euh, en commentaire sur Facebook ou sur Instagram, on, on y répondra encore une fois personnellement puisque chaque cas est particulier et nécessite une attention particulière. Chaque parcours est personnel donc c'est important que, que vous n'hésitez pas à nous contacter individuellement mmh. hein, sur, sur nos sites, soit directement sur, sur ForProf ou sur nos adresses mail ForProf, soit même par téléphone pour ceux qui, euh, qui sont des stagiaires ForProf. Et, euh, et pour euh, les autres personnes qui, qui, veulent, euh, qui veulent participer, surtout euh, appeler directement nos conseillers qui sont mmh. aussi pour, pour vous aider, pour vous répondre et pour vous conseiller. Complètement. Euh, ce qui est important qu'on vous dise aussi, donc, toujours dans le but aussi de, de, de rassurer un peu, c'est que chez Fort-Prof, on est euh, complètement à jour en fait euh, de cette réforme là. On part de zéro sur les sujets, sur, vous voyez il y a plein de nouveautés. Sur la psychologie de l'enfant, les capsules, les capsules didactiques, le document méthodologique sur euh, la réponse argumentée, les documents méthodologiques également, euh, en, en, donc la réponse argumentée sur la didactique en français, en mathématiques. Voilà, vous aurez tout plein de ressources à disposition pour vous aider et pour vous mettre à jour des attentes du concours. Il y aura des vidéos de présentation euh, de chacune de ces épreuves, il y aura des corrigés, des, des, des sujets zéro. Donc, on, on, on est en train de, de, de, de finaliser la programmation pour l'année prochaine, les sujets, mais on est bien accompagné. On est accompagné par des, des professeurs. Donc, au-delà des cadres de l'Éducation nationale, ce sont surtout des personnes ont cette expérience du concours depuis de plusieurs années, qui pressentent réellement les choses puisqu'ils maîtrisent parfaitement le concours, ils sont jurys, ils sont correcteurs, donc ils, ils pensent la programmation également fort prof, les sujets, et ils anticipent surtout les besoins en formation, donc c'est vous dire qu'on est complètement en accord avec les exigences du concours. Voilà, vous voilà, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, alors n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Hein. Vous continuez continuer à, à le faire directement sur euh, sur Facebook. On, on y répondra bien sûr entre aujourd'hui et demain. Mm. Merci à vous en tout cas. Et puis yeah. euh, merci d'avoir été présent à cette présentation. Et, euh, et écoutez, ben, surtout à, à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.